Euh coucou <rire> bienvenue pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais vous montrer euh, comment j'ai réussi à faire je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire ce beat là ultra facilement j'ai quand même bien sûr Donne en tout d'abord, je vais vous montrer comment vous occuper des drums, ensuite des basses. Ensuite, euh, bon, la signature, euh, c'est très simple à faire. Hein. Donc, la vidéo sera séparée en plusieurs parties. Vous, euh, bien sûr, vous retrouverez en format euh, de chapitre qui sera dans la description et aussi dans mon, mon commentaire épinglé. Hein, et puis, on va pas perdre de temps. C'est parti. D'abord, il faut que vous ayez euh, FS Studio 20, celui que j'utilise euh, actuellement. Si vous n'avez pas, euh, bah, craquez-le. <rire> Au pire, faites pas comme moi <rire> ah. Allez dans File, faites New um, Basic Editor with Limiter um, Et ensuite voilà, vous aurez un euh, projet vide On va voir, on va s'occuper des, des BPM battements par minute. Donc oh, par exemple, moi c'est en 130 que j'ai mis pour ma musique Donc du coup, voilà ce que ça donne Voilà, c'est le style de musique que j'avais utilisé euh, pour ma musique dernière. Ensuite, il y a le ce, 110 BPM Et ensuite bon, je vais vous montrer un peu euh, dans le screen euh, à quoi ressemble quoi, de chaque type euh, de battement euh, par minute. Donc du coup nous, on va s'occuper genre en euh, 140 dpm. Donc euh, voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va d'abord euh, s'occuper des kicks. Donc, du coup, bon, moi, vu que j'ai déjà des kits et ensuite le kick kick, n'hésitez pas à le télécharger gratuitement. Euh, du coup, on va aller dans le kit. On va aller dans les. mon ce kit, là. Mais ça, qui sera euh, dans la description. On va aller dans Eloy. Non, j'ai quand même dans le kick. Et ensuite, euh, moi, j'avais pris comme par exemple le tron. Voilà. Donc, euh, voilà ce que ça donne en vrai sans vraiment. Euh, sans que je mette euh, le Bob Ross. Même si que celui-là, il est stylé. Mais en vrai, on va d'abord s'occuper des kits Donc, du coup. On va glisser ce fameux kick dans le track numéro 1 On va choisir dans instrument track Et puis voilà Moi je vais mettre en, euh, chaque, euh, 4, euh, en chaque coup Donc voilà ce que ça donne Voilà Donc du coup vous allez voir ça va faire ça pendant à peu près 5... Non, 100 secondes même pas 6 secondes euh, Ouais Donc du coup, Comme moi par exemple, euh, pour mes kicks à moi j'avais fait euh, genre euh, directement comme ça. J'avais fait euh, à chaque euh, pendant chaque kick. Enfin chaque tick. Donc du coup, voilà. On va faire comme ça. Voilà. Donc voilà à quoi sont les miens. Ensuite, si vous voulez, je peux faire d'autres types de kicks. Bon on va, on va. Au final, on va rester comme ça. Voilà. On va ensuite. Euh, prendre euh, des hi-hats les fameux tsss, que vous entendez des fois dans les musiques là. enfin un exemple maintenant <rire> voilà donc du coup bon, une fois que vous avez déjà vos kicks on va s'occuper maintenant des hi-hats donc du coup moi ce que je vous conseille de prendre c'est vraiment le euh... enfin, on va prendre celui là par exemple on va le mettre dans le track 2 on va faire comme pour les kicks on va le mettre dans toutes euh, pre les premiers patterns ensuite ce kick, euh, enfin ce hi-hat là on va le mettre que ça puisse durer dans tout le pattern. Du coup, on va prendre le petit pinceau ici. Ensuite, on va faire comme ça. Et voir ce que ça donne. Et ensuite, bon, vous, vous, vous sentez très bien qu'il y a un problème ici. Attendez. Vous voyez très bien qu'il y a un petit problème. Donc du coup, pour éviter que ça fasse tout euh, le temps ça H24, on va enlever ça. On va faire comme ça. On va, on va enlever ces deux-là. Yes, ensuite, on va aller euh, dans euh, les euh, snare normalement, si je ne trompe pas, voilà, et c'est là où tout va jouer, du coup, par exemple, voilà, on va, on va choisir le, le meilleur euh, snare euh, que, que vous voulez, voilà, comme par exemple, moi, comme euh, vous pouvez entendre euh, dans, chaque, une, dans chacune de mes musiques, moi j'utilise le Planet Snare, voilà, un de Trax, et celui-ci, par exemple, euh, voilà, on va pas mettre dans toute la liste hein, parce que sinon <rire> ça va donner comme Factény euh, de euh, Negatrec, dans la description, la fameuse musique que j'ai utilisée dans la dernière vidéo euh, où j'ai découvert Verticphone, euh, <rire> un extrait maintenant. <rire> Alors moi, je sais plus. Ah oui, <rire> bon chance. Attends, dis-moi après <rire> que <-actère> moi après. <rire> ouais, écoute, et donc du coup avec esner on va les mettre vers ici Voilà Ensuite bon vous pouvez voir que bon là ça vous plaît pas trop je sais très bien Celui-là, on va le décaler ici. Voilà. Celui-là, tout ça, on va enlever. Ça, Pour dupliquer vos euh, fameux, euh, vos fameux euh, kicks, enfin, vos fameux euh, notes de kick ou de notes de piano, vous allez maintenir la touche euh, Shift enfoncée et vous allez glisser votre fameuse pattern. Comme ceci. Comme contre, j'ai fait une du coup, Hop, ça on va l'enlever. Et voilà. Là normalement c'est bon. Après, pour moi, je vais enlever ça. Voilà. C'est un petit problème <rire> Du coup, le snare là On va le rapprocher un petit peu de la deuxième euh, barre de tic Parce que, écoutez, écoutez bien Voilà, là déjà c'est mieux Le snare, celui-là, on va les dupliquer pour les mettre Non, on va les décaler Voilà, jusqu'à que ce soit à peu près comme le premier Mais vers la fin Vers comme ceci Voilà, et voilà ce que ça donne Et du coup, si vous voulez faire euh, comme dans une musique, on va prendre ces, euh, ce fameux pattern, on va le glisser juste ici. Et là, vous pouvez voir, là c'est déjà mieux. Voilà, nice. Déjà, là, on a déjà un bon truc. Et du coup, voilà, on a déjà fait ça. Et ensuite, là, on va s'occuper des hey, airwaves, Traduction, euh, genre des basses que vous pouvez entendre dans pratiquement toutes les musiques de jour. <rire> du coup, on va aller dans mon kit qui veut, hein, n'hésitez pas à télécharger. On va prendre le EOS sample. Pour le EOS sample, je vous, je vous conseille d'utiliser un casque. Voilà. On va mettre en instrument track. On va le décaler pour faire en sorte que ça puisse tenir jusqu'à à peu près tout ce pattern là. Ensuite, là, c'est ma partie préférée. Là on va à les fameuses notes qu'on veut. Et là, vous pouvez faire soit avec la souris. <rire> Voilà, là, vous pouvez vous amuser avec le clavier. Oui. Par exemple, attendez, je vais mettre ma caméra. Écran, ouais. Là, normalement, voilà, là, normalement, arrête de bouger. Arrête de bouger, s'il te plaît. Donc, du coup, là, non, non, vous pouvez voir ma caméra. Et vous pouvez voir que là, j'ai ma main sur mon magnifique clavier. Limus, <rire> je peux faire coucou. Salut Donc, du coup, là, vous pouvez voir que je peux utiliser euh, le fameux clavier de FL Studio. Mais je peux aussi utiliser mon clavier. Désolé. <rire> du coup là, c'est ma partie préférée. On va choisir les notes qu'on veut. Donc du coup, réfléchissez bien. Comme moi par exemple, moi je vais faire un truc qui me plaît. Comme par exemple, voilà. Déjà, ça donne un bon truc. Et voilà un peu ce que ça donne. Déjà, là, c'est un truc déjà mieux. Et ensuite, bon, bien sûr, euh, je vous conseille aussi, voilà, euh, euh... Voilà. <rire> Meure explication de ma chaîne YouTube. Voilà. <rire> là, vous pouvez voir... Que, déjà, moi, ça donne déjà un bon truc, déjà. C'est un truc assez stylé. On va euh, s'occuper euh, des pianos. Bon, bien sûr, moi, c'est FLK. qui Voilà, FL qui Non, pas avec un dollar. Non, non, non, non, non, <rire> non. Moi j'aime beaucoup utiliser le piano euh, le Rhodes que vous pouvez entendre dans pratiquement toutes mes musiques euh, que je fais actuellement. <rire> arrête de chercher s'il te plaît. Merci. Voilà. FL hop. Avec un espace. Non mais. Oh. Bon bah let's go, j'ai mis un follower en plein en plein tuto. Tout va très bien. Euh ouais, après je, je le prends bien, hein. je le prends bien. <rire> moi par exemple moi je le trouve facilement ici mais vous pouvez aussi le trouver euh, dans les plugins en tapant juste fl qui voilà espacé là vous pouvez utiliser du coup voilà moi par exemple on a fait qui je vais le mettre dans le track 5 voilà et déjà là vous ça donne ça voilà. déjà là c'est pas ouf honnêtement là c'est ça c'est nul non nous on, est... on déteste les pneus comme ça <rire> donc du coup moi j'utilise le rod de fl studio Déjà là ça donne un bon truc. Bon bien sûr, je vais pas toucher à ça parce que je vais pas toucher à ça. Une fois que vous avez fait ça, ça vous pouvez le fermer. Vous pouvez ensuite faire que. mettre de facti pour que ça fasse en sens que ça puisse durer dans tout le pattern. Et là vous pouvez faire la même chose que les kicks, en gros, dans les. Enfin AOSample. Voilà. Et euh, genre faire la même chose que celui-là, mais euh, comme vous pouvez voir, vous voyez, moi je vais vous montrer dans mon fameux euh, ma fameuse musique. Euh, bon, moi c'est les fonds LP parce que voilà, c'est le fond de ma musique euh, que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo. Du coup, voilà ce que j'ai fait pour mon euh, FFK. Et pourquoi ça fait ça, j'en ai aucune idée honnêtement. <rire> Attendez, voilà, là c'est mieux. Voilà, déjà vous pouvez voir euh, un peu comment j'ai fait pour mon fait qui. Donc du coup voilà ce que j'ai fait. Voilà, voilà ce que ça donne honnêtement. Voilà, donc du coup je... vous pouvez faire pause pour voir un peu le modèle de ce que j'ai fait. Et moi je vais recadrer ma caméra. C'est mieux, voilà. Voilà, donc une fois que vous avez fait pause, voilà, nickel, je peux enfin fermer ça, vous pouvez arrêter de copier sur moi. Et voilà ce que ça donne, ce que ça donne avec le example. voilà Bon, là c'est encore un exemple. <rire> J'aime trop comment on en reprend en montrant mes oiseaux, alors j'ai rien demandé. <rire> on va faire la même chose que sur euh, le, euh, le même site de fond que j'ai fait, mais cette fois-ci... On va un petit peu s'amuser. Je vais mettre 4 notes random. Voilà. Déjà là, vous pouvez voir ça donne un truc oh, oh. un petit peu stylé, si, je trouve. Voilà. Ensuite, non. <rire> Oups. Toi on va baisser un petit peu. Non. Là, on va s'amuser, les amis. Avec les notes. On va appuyer sur la touche Alt pour déplacer, genre, une note sans vraiment que ça fasse, sans que ça fasse, genre, euh, que ça fasse dans chaque cellule, dans chaque cellule. Voilà, pour que ça fasse ça. Et bien sûr, comme vous pouvez voir, j'utilise un ordre précis en termes euh, de notes de piano. Normalement, ça s'appelle... Attendez, 0, 3, 6 et 9. Pour moi, c'est... voilà, c'est mon code que j'utilise pour... Euh, pour euh, mes notes de piano. Donc voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez, honnêtement. Hein, genre, euh, si vous voulez que ça fasse comme ça, moi, je vais rester euh, dans ma fameuse... Euh, mon fameux code. Ensuite, on va appuyer sur la touche Alt pour décaler une note sans que ça, dès que ça aille de cellule en cellule. Voilà. voilà. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Non. Voilà, désolé. Du coup, vous voyez ce que ça donne. Et du coup, on va faire la même chose, mais dans chaque euh, nouvelle cellule. Avec le triangle transparent. Voilà, c'est comme ça. Là, ça donne un bon truc. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Genre quoi, par exemple, moi, je vais vous montrer un peu ce que ça donne après euh, le montage. Enfin, en faisant un petit... Euh, thème fini de mon côté c'est un exemple, ça me c'est un court exemple euh, le lien fp sera en description si vous voulez le modifier ou quoi mais voilà donc du coup vous pouvez voir qu'au niveau des pianos euh, donc voilà ce que ça donne vous voyez il manque un peu de de euh, de réverbération donc du coup on va aller dans le mastering dans le mixeur. on va, on va cliquer sur f dans fl qui 2 on va aller dans le slot 1 et on va aller dans le foodie reverb et on va sélectionner le mode euh, cathedra, cathédrale cathédrale, plaît, merci. Et.. Et donc voilà bah, ce que ça donne. Voilà là vous voyez ça donne j'ai un truc assez beau en vrai assez magnifique donc du coup vous voyez que cette partie là vous voulez que ça dure un peu plus longtemps donc du coup il n'y a pas de souci, vous devez tout sélectionner en appuyant sur contrôle et euh, en glissant avec la souris la partie que vous voulez. Vous allez cliquer, enfin vous allez euh, glisser ces quatre notes avec ce petit trait là que vous voyez ici. Du coup voilà. On va le mettre genre par exemple ici. On va faire comme ça. Et la même chose pour celui-ci voilà déjà c'est plus magnifique et ensuite si vous voulez vous occuper du pitch il n'y a pas de souci tout simplement vous avez juste à cliquer sur ce petit euh, cette petite molette que le genre vous pouvez modifier coups, si vous voulez voilà comme par exemple moi c'est ce que j'avais utilisé dans ma fameuse musique euh, mi et donc du coup on va faire clic droit dessus on va créer un clip euh, d'automatisation et du coup là vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez Un bon truc. Voilà ce que ça donne. Et pourquoi c'est comme ça d'un coup Oups, j'ai fait une bêtise. Du coup ça, on va le mettre en... pas bah, salut. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne. Et là, je vous arrête encore une fois. Désolé si vous ai fait peur. Je suis un... un maker de streamer. Si vous voulez, je fais des streamers H24, Je fais peur à tout le monde. <rire> là, vous pouvez voir que ce n'est pas comme dans, ma... dans la musique. C'est-à-dire qu'on entend euh... que les basses. <rire> et c'est là, et c'est là que que tout va jouer. <rire> Mais vous allez voir, c'est extrêmement simple ce que je vais faire. On va revenir dans le mix ici. Voilà. Ensuite, euh... non, c'est pas si. Je suis con. Putain. Euh... <rire> Non, on va revenir dans les mix bien sûr. On va aller euh, dans euh, FLT encore une fois. Mais cette fois-ci, on va s'occuper du son. On va faire un clic droit sur le petit, euh, le petit truc là. Genre le petit truc vert pour euh, baisser ou augmenter le son. Clique droit. Create euh, automation clip. On va enlever ça. Et là <rire> C'est là où tu vas jouer comme je vous l'ai dit. Et c'est ça qui est franchement la partie la plus génialissime dans mes musiques. Et j'ai découvert que euh, très récemment. Voilà. On va faire en sorte que le FL le Key Volume soit genre à chaque euh, 30 kick. Voilà. Genre par exemple là. On va faire voilà comme ça. Voilà, ici. Ensuite. On va un petit peu modifier. On va faire en sorte qu'on qu ne voit plus rien. <rire> là on va faire comme ça. Ensuite on va faire un petit clic droit ici. Et copier la value parce que. On va faire un petit clic droit ici, copier la value. On va faire clic droit ici, aussi, on va faire copier la value. Enfin, oh putain, je, je suis con putain. Copie value. clic droit, passe-value. On va faire comme ça. On va bien sûr, comme euh, je l'ai dis comme ça, mais on, on va baisser euh, le son, le volume de Facki. Et ça, on va le rapprocher. Et voilà. Là, vous pouvez voir que à partir de ce moment là euh, genre vous pouvez tout modifier hein, c'est cool mais genre là à partir de ce moment là j'ai fait un euh, j'ai fait un différent ici et c'est normal j'ai fait euh, j'ai appuyé sur le petit panneau ici j'ai fait make unique et à partir de là vous pouvez changer n'importe quelle touche que vous voulez genre n'importe quelle... Euh... vous pouvez y rajouter enlever des bits et ça ne changera pas sur les autres quand par exemple là vous pouvez voir que c'est là c'est toujours la même hein Là, honnêtement, c'est toujours le même pour euh, celui-là et celui-là. Mais là, c'est différent. Mais je n'ai pas créé de nouveau throne euh, kick. Ça a créé automatiquement ici. Et là, on va faire la même chose qu'avec les volumes de On va faire en sorte que ça aille dans chaque kick. mieux Et voilà <rire> Maintenant vous allez faire en sorte qu'on puisse bien entendre les kicks Et bien sûr comme vous le savez On peut bien sûr modifier le volume Pour que ça soit un peu plus stylé Non pas ça Ah, déjà là, c'est mieux. Voilà, ça te donne la musique en entière. dernière étape qui s'appelle le mixage donc du coup là ça, tout, tout va sous ici donc moi je vais mettre sur un fond désolé pour vos oreilles et on va un peu s'amuser avec les volumes Voilà, déjà c'est notre casse ici. Et là on va s'occuper du volume, même chose, hop, master, ensuite, on va faire clic droit dessus, Create une équipe. et là on va s'amuser avec le volume, du coup, voilà. S'il te plaît, merci, hop, on va copier la value, ensuite, on va aller genre euh, à une cellule après, s'il te plaît, merci, on va baisser ça, et ça aussi au passage. Et on va faire en sorte que ce soit assez doux. Voilà. Comme ça. Le voilà. Et maintenant vous avez fini les codes de musique. Maintenant, tout ce qu'il y a à faire pour exporter, vous devez tout simplement sélectionner euh, la, la partie, enfin en faisant CTRL-A, pour euh, tout sélectionner en termes de kick, drums, etc., etc. Ainsi que la signature et, euh, et euh, les de clips. On va faire CTRL-R pour enregistrer directement. On va faire enregistrer. Euh, on va enregistrer en MP3 et en WAV si vous voulez en faire en sorte que euh, vous ayez deux versions différentes. Et là, vous pouvez faire Start. Et normalement, ça va être rapide. Nice. Et voilà, vous avez vos musiques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je qui vous dit au revoir. Et je ne vous aime pas tout trop parce que je suis méchant. Allez, plus, plus.